Anatomie des ovaires. Pour étudier l'anatomie des ovaires, on va suivre le plan suivant. D'abord la définition, la situation, la configuration externe, ensuite la structure, les moyens de fixité des ovaires, les rapports et enfin la vascularisation, énervation et drainage lymphatique. Les ovaires sont deux glandes paires symétriques, constituent avec les trempes les annexes de l'utérus et assurent une double fonction, une fonction endocrine par la production d'hormones sexuelles et une fonction exocrine par la production d'ovules. Les deux ovaires, droit et gauche, sont placés dans la cavité pelvienne. Dans une fossette latéro utérine en arrière du ligament large et contre la paroi latérale du pelvis. Pour la configuration externe, l'ovaire est ovoïde et légèrement aplati. Pour l'orientation, chez la nullipare, il est vertical et presque sagittal, et chez la multipare, oblique en bas et en dedans. Il présente à décrire deux faces, une face médiale et latérale, deux bords, un bord postérieur libre et un bord antérieur limité par le misovarium, deux extrémités, une extrémité supérieure tubère et une extrémité inférieure utérine, la couleur blanc-rosé, ses dimensions et la longueur de 3,5 cm. Largeur de 2 cm et épaisseur de 1 cm. Elle pèse à peu près 8 à 10 g. Concernant la structure, on lui décrit deux zones. Une zone périphérique ou le cortex et une zone centrale, la médula. On distingue de la superficie vers la profondeur l'épithélium superficiel. Il est formé d'une couche cubique pourvue de micro-vélosité. L'albuginée, sous l'épithélium superficiel, il est constitué d'une mince lame de tissu conjonctif. L'âche. Le stroma ovarique, constitué d'un tissu conjonctif cellulaire dense. Il contient les endocrinocytes interstitiels qui élaborent les oestrogènes. Le cortex Ovarique, c'est une zone parenchymateuse blanchâtre et ferme. Il contient des follicules ovariques, des corps luthiésaux et des corps blancs. La médula ovarique, c'est une zone vasculaire rouge et molle. Il contient des vaisseaux, des neurofibres, des myocytlis et quelques vestiges embryonnaires. L'ovaire n'est pas recouvert du péritoine, mais d'épithélium superficiel, le péritoine se fixe autour du île de l'ovaire. Les moyens de fixité. L'ovaire est libre dans la grande cavité péritoniale, mais en connexion étroite avec la trempe utérine et la face postérieure du ligament large, essentiellement par le ligament utéro-ovarien qui unit l'extrémité inférieure de l'ovaire. À la corne utérine. Le ligament suspenseur de l'ovaire ou le ligament lombo-ovarien, c'est le moyen de fixité le plus solide. Il accompagne les vaisseaux ovariens de la région lombaire et se termine sur l'extrémité tubaire de l'ovaire. Le ligament tubo-ovarie unit l'extrémité supérieure de l'ovaire au pavillon de la trempe. Et il soulève la frange, la frange ovarique de Richard, le misovarium qui suffixe au du d'huile de l'ovaire et contient l'épidicule nerveux de l'ovaire. Pour les rapports, l'ovaire est partiellement caché par la trompe et le miso et présente deux faces latérales et médiales, deux bords et deux extrémités tubères et utérines. Concernant les rapports de la face latérale, chez l'adulépate, il répond à la fosse ovarique définie par en arrière les vaisseaux iliaques internes et l'urtère, en avant l'attache pelvienne du ligament large, en haut les vaisseaux iliaques externes, en bas l'origine des artères ombilicales et utérines. La multipart, l'ovaire est dans la fosse infra-ovarique, il répond en avant à l'urtère et l'artère utérine, en arrière au bord du sacrum, en bas au bord supérieur du muscle périforme. La face média, l'ovaire est en rapport avec la trompe utérine. L'empaule remonte verticalement sur la face médiale de l'ovaire et le pavillon, 10 à 15 franges recouvrant la face médiale et le bord postérieur de l'ovaire. Le mesosalpinx, il recouvre la face interne de l'ovaire et contient l'arcade artérielle. Le ligament utéro-ovarien, tendu de la corde de l'utérus à l'extrémité inférieure de l'ovaire. L'utérus, un rapport à distance par l'intermédiaire de la trempe et le mesosalpinx. À droite, l'ovaire répond aux onces grêles, aux sécomes et appendices. À gauche, il répond au colon sigmoïde. Pour les rapports des bords, le bord antérieur ou le bord. Mésovarique, il présente l'huile de l'ovaire et donne insertion au misovarium, Le bord postérieur ou oh, le bord livre, longé en dedans par la frange ovarique. Pour oh, les extrémités, l'extrémité supérieure recouverte par la trompe et par le miso-salpinx, L'extrémité inférieure située 1 ou 2 cm au-dessus du de plancher pelvien. Où la vascularisation artérielle de l'ovaire est assurée par deux artères, l'artère ovarique et l'artère utérine. L'artère ovarique née de l'aorte au niveau du L2 descend avec le ligament suspenseur de l'ovaire et croise les vaisseaux iliaques externes, Arrivé à l'extrémité tubaire de l'ovaire, il se divise en un rameau tubaire pour la trempe utérine et un rameau ovarique en regard de l'extrémité inférieure de l'ovaire. Il s'anastomose avec le rameau ovarique de l'artère utérine. L'artère utérine se termine au niveau de la corne utérine et donne trois rameaux. Rameau de fond utérin rameau tubaire qui s'anastomose avec la branche homologue de l'artère ovarique et rameau ovarique qui suit le ligament tube ovarien et donc des branches pour l'ovaire. Pour la vascularisation veineuse, il est constitué dans le et le mesovarium. Il s'agit d'un plexus très développé de par des rameaux tributaires des veines utérines et ovariques. Pour les lymphatiques, l'ovaire draine dans un plexus misovarique dont les collecteurs efférents accompagnent l'artère ovarique. Il rejoint à droite les nœuds lymphatiques latéraux et précaves et à gauche les nœuds lymphatiques latéraux et préaortiques. Les nerfs proviennent essentiellement du plexus ovarique qui dérive de ganglion aortico-rénales et du plexus rénal.